si vous mangez un mets délicat, pourquoi ne pas le savourer une fois de plus En gros, c'est ce qui m'est arrivé avec l'Audi rsq 3 Sportback 2022, car il y a quelques mois j'ai aussi eu la chance de tester son frère, le rsq 3 Bien sûr, par physionomie, cette carrosserie compacte coupée-coupée, avec 4,50 mètres de longue, réclame une variante performante et si vous êtes tout sauf discret, vous devriez la choisir avec la couleur qui a la migraine. 10 000 dirhams marocains, car vous allez faire tourner les têtes tous les jours. Bien sûr, l'option Sportback est plus émotionnelle que la RSQ3 standard et cela se remarque également dans la section pratique. Les places arrière ne sont pas aussi spacieuses et des centimètres sont perdus tant pour les jambes que pour la tête, de sorte que les plus grands devront voyager devant, oui ou oui. En échange, les sièges arrière peuvent continuer à être réglés longitudinalement. 13 cm et le coffre ne perd pas de capacité par rapport à celui de son frère ainsi il maintient les 530 litres au minimum bien sûr si on les renverse il reste 1400 litres soit 125 de moins que dans le rsq 3 pour des raisons de conception la voiture ne colle pas beaucoup dans le parking ikea mais vous pouvez y aller pour poser le meuble occasionnel encombrant ou allongé pour donner quelques coups de pinceau dans la section design, l'Audi RS Q3 Sportbox arbore de nombreux composants en noir, y compris les jantes optionnelles de 21 pouces à 5 rayons en V, qui sont montées sur des pneus 255-35 et coûtent 15 000 dirhams marocains. Derrière les avant, on peut cacher des disques de frein en carbone céramique, qui coûtent la bagadelle de 80 000 dirhams marocains et sont destinés à ceux qui vont punir régulièrement la voiture sur les circuits de vitesse. Notre unité d'essai n'a pas monté cette option, mais l'équipement standard, composé de disques avant ventilés et perforés, de 375 mm de diamètre, et d'étriers à 6 pistons, plus, des disques arrière-pleins de 310 mm. Ces performances sont vraiment bonnes, largement suffisantes pour pouvoir s'élancer sur les cols de montagne ouverts à la circulation. Quand Eric ne manque pas, avec un écran de 12,3 pouces dans lequel le tachymètre peut être mis en évidence, comme le dictent les canons de l'esprit sportif. De son côté, l'écran central MMI touche mesure 10,1 pouces et est orienté vers le conducteur. En dessous se trouve la climatisation automatique à deux zones avec des cadrans rotatifs conventionnels et diverses touches, y compris celle pour les programmes de conduite Audi Drive Select et celle pour désactiver le l'ESP. Ces modes de conduite sont efficacité, confort, auto et dynamique, Auxquels s'ajoutent deux autres entièrement configurables, RS1 et RS2, sélectionnables directement grâce à un bouton situé sur le volant aplati en bas, auquel il faut s'habituer au temps de stationnement. En option, notre exemplaire d'essai disposait des sièges avant Sport RS, 25000 dirhams marocains, avec appui tête intégré, régulation électrique et chauffage. Il supporte assez bien la partie inférieure du tronc sans avoir l'impression d'être coincé dedans. L'équipement multimédia d'usine, l'interface Audi pour smartphone, est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay et les occupants profiteront également d'un système audio avec pas moins de 10 haut-parleurs. Comme vous serez un bon amateur de voitures, vous savez sûrement que le composant le plus spécial de ces SUV est le moteur. Sans surprise, il s'agit du seul bloc 5 cylindres en ligne survivant actuellement sur le marché. Ce 2.5 litres TFSI fournit non seulement 400 chevaux mais il le fait entre 5850 et 7000 tours par minute. Oui, il s'étire bien plus qu'un moteur 4 cylindres turbo compressé et dispose également d'un couple généreux de 480 Nm avec une courbe plate entre 1950 et 5850 tours. Rien que ça. En dessous de 2000 tours par minute, elle peut passer par une mécanique plus ou moins conventionnelle, mais à partir de là, la poussée est sensationnelle, voire superbe plus la vitesse est élevée. Les avantages ne se trompent pas. 4,5 secondes pour passer de 0 à 100 km par heure et, bien évidemment, 250 km par heure en auto-limitation, 280 km par heure, si vous déboursez 25 000 dirhams marocains. Cette performance de Carillon s'accompagne d'un son addictif, fruit d'un échappement sport, 15 000 dirhams marocains, qui permet de moduler ce son à travers trois programmes, discret, automatique et en vedette. Avec ce dernier, même dans des accélérations normales, vous allez donner la frayeur occasionnelle aux piétons désemparés dans la rue. Comme prévu, CSIUV n'est disponible qu'avec la transmission automatique de la maison, c'est-à-dire le double embrayage astronique à 7 rapports. Avec le mode D, il est difficile d'effectuer une conduite sportive car il essaie toujours de mettre le rapport le plus élevé possible afin de contenir la consommation. Pour tirer le meilleur parti du moteur. Il Faudra sans doute opter pour le programme S Sport 1000 tours par minute. De plus, vous avez des cams à changer à votre guise. Côté châssis, l'Audi RS Q3 sportbox a plusieurs alliés pour le conducteur. Le premier est la transmission intégrale 4 via un embrayage multidisque. Il n'est pas aussi avancé que celui de la nouvelle RS 3 sportbox puisqu'il lui manque un différentiel sport pour répartir la force entre les roues arrière. Mais il garantit une excellente traction dans les conditions les plus difficiles. Les deux autres ingrédients fondamentaux pour le broder dans la section dynamique sont la direction à rapport de vitesse variable progressif, fantastique pour les courbes les plus serrées, et la suspension à commande d'amortissement adaptative, 15 000 dirhams marocains, équipée d'amortisseurs à régulation électronique. Cette suspension comprend les programmes confortables, équilibrés et sports. Comme je l'ai commenté dans le test RSQ3. Le plus ferme transmet les irrégularités de l'asphalte à l'intérieur et le mode surtout indiqué pour un circuit de vitesse, mais il n'est pas tortueux, surtout sur des surfaces en bon état et pour ceux qui sont conscients qu'ils sont dans un véhicule de sport. Une autre chose est ce que les compagnons peuvent vous dire. Comme vous pouvez le deviner, l'Audi rsq Q3 Sportbox 2022 met les points de votre permis de conduire en jeu au moindre soupçon d'accélération. De plus, là où vous voyez un dépassement presque impossible, la voiture vous montre qu'elle peut le faire confortablement. Côté kilométrage, il offre un confort plus que suffisant si l'on choisit le bon programme et les virages n'ont plus de secret pour lui. Pour le toucher et l'efficacité, c'est vrai qu'elle n'atteint pas le niveau d'une compacte sportive enragée, puisque ce petit ange pèse 1700 kg, mais on peut aller vite, très vite, et avec la sensation d'un contrôle total, sur un tracé technique qui demande précision et agilité. Comme nous l'avons dit précédemment, une bonne traction accompagne la sortie de courbe lente comme un coup de feu et la direction vous permet de clouer les lignes les unes après les autres, donc probablement, à plus d'une occasion, vous allez choisir l'un ou l'autre secondaire dans vos déplacements. Si la famille vous donne le feu vert, pour donner un chiffre de consommation, si vous suivez le rythme de circulation et que le programme d'efficacité est activé, vous pouvez reproduire la consommation moyenne officielle du véhicule, 9,6 litres 100 km. A partir de là, le chiffre augmente autant que vous êtes prêt à serrer la voiture. Toute cette cataracte de sensation a un prix, 1 100 000 dirhams marocains sans compter les extras mentionnés, il y en a d'autres, bien sûr. rivaux le Mercedes AMJ G et la 45 S4 Matic Plus, avec 421 chevaux, coûte 1 200 000 dirhams marocains tandis que le BMW X2 et M35i, avec seulement 306 chevaux. Reste à 90 000 dirhams marocains. Le truc est ch si vous mangez un mètre.